Bonjour les investisseurs ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Résidence principale ou investissement locatif, dans quel ordre devriez-vous procéder Que devriez-vous privilégier selon votre situation C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, avec, comme souvent, une visite d'appartement. Un appartement qui a été acheté pour un investissement locatif, pour le coup, par un couple de personnes résidant en région, à Lyon d'ailleurs, dans dans le médical. Euh, voilà, les professions libérales et avec donc très peu de temps pour trouver l'appartement. D'où euh, voilà le recours à des services d'un de chasseur d'appartement. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet qui est justement l'achat dans l'immobilier, de résidence principale d'abord, puis d'investissement locatif ensuite, ou alors à l'inverse d'investissement locatif d'abord et puis ben, dans un second temps l'investissement locatif. Bah déjà, le, le risque majeur de vous poser cette question et de ne pas trouver la réponse, bah c'est déjà que vous n'allez rien faire, en fait. Cette question, elle va tourner dans votre tête, comme ça, elle va vous prendre de la bande passante, et finalement, les mois vont s'écouler, vous, vous avez peur de faire une erreur, et le temps passe, et il peut se passer comme ça plusieurs années, sans que vous ne fassiez rien, finalement, parce que vous vous demandez ce qui peut se passer dans un cas, dans l'autre, etc. Et en fait, pour, pourquoi c'est une question récurrente et qui concerne tout le monde, puisque bah, l'immobilier, tôt ou tard, tout le monde y est concerné, hein, que ce soit pour trouver un toit, euh, louer, ce, ce, euh, bah, justement, investir, euh, acheter, bref, tout, tout, tout le monde y passe, j'allais dire, un jour dans sa vie, mais personne ne vous explique euh, bizarrement comment, comment faire, qu'est-ce qui est plus pertinent. Et cette question précise, elle est, elle est, en, fait, elle est en fait pertinente parce qu'elle est difficile à répondre, en fait, il n'y a pas de réponse exacte, puisqu'elle repose principalement sur deux questions que vous devriez vous poser. Premièrement, est-ce que vous vous trouvez sur un marché haussier, euh, c'est-à-dire bah, typiquement une grande ville, une des 20 plus grandes villes de France Et là, effectivement, l'achat, j'allais dire de, de quoi que ce soit, que ce soit de résidence principale ou d'un investissement locatif, il va être pertinent. Parce que ce que vous allez acheter à un instant T, il y aura de fortes chances que ça monte en, en termes de prix de vente dans les années qui vont venir. Donc ça déjà, sur quel marché vous situez-vous Versus si vous êtes sur une dans une ville petite ou moyenne où le marché est un peu compliqué, il, il baisse un petit peu. Et eh bien ça c'est euh, déjà plus compliqué pour acheter puisque vous risquez de, de, de revendre à perte. Voilà. Ici on est clairement sur un marché lyonnais, une adresse en plus de prestige puisque l'immeuble que vous voyez juste en face c'est l'université. Voilà l'université euh, euh, Lyon 3, manufacture des tabacs pour ceux qui connaissent Lyon. Et là ben, on est enfin, notamment au pied de l'université, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ici on est sur une adresse qui ne pourra pas baisser, j'allais dire, qu'il ne pourra que monter ou... Enfin voilà, je ne vois pas comment ça pourrait baisser. Et deux... Donc premièrement, c'est la ville dans laquelle vous êtes et le marché dans lequel vous êtes. Et ça, vous allez pouvoir trouver la solution, enfin la réponse à cette question. Et deuxièmement, c'est votre situation personnelle. Est-ce que dans les, on va dire, dans les cinq années à venir, vous risquez de changer de, de, de, de situation Soit vous allez vous marier, soit vous risquez de déménager parce que vous êtes mobile et vous savez déjà que vous n'allez pas rester plusieurs années dans cette dans cette situation dans laquelle vous êtes professionnellement. Euh, puis j'allais dire, alors après il y a les séparations, les divorces, ça c'est un peu un peu plus imparable, mais ça, ça, ça se pose aussi comme question. Euh, Est-ce que la famille va s'agrandir Est-ce que les enfants vont quitter le domicile à l'inverse et donc vous allez retrouver dans un appartement plus enfin, surdimensionné peut-être Eh bien, justement, toutes ces questions, il faut vous les poser. Et ce sont ces, ces deux critères fondamentaux qui vont déjà dessiner une, une, une décision euh, et vous orienter dans votre choix. Est-ce qu'il vaut mieux rester locataire et investir dans une grande ville ça, ça peut être tout à fait pertinent d'un point de vue purement financier. Ou est-ce que vous voulez vous sécuriser, acheter votre résidence principale Mais il faut la dimensionner, j'allais dire, cette, cette résidence principale, il faut la prévoir en fonction des événements euh, heureux ou moins heureux qui pourraient vous arriver. Et là, vous allez commencer comme ça à avoir une, une, voilà, une décision qui se profile. Euh, donc la réponse, elle n'est pas, pas absolue, elle n'est pas vraie pour tout le monde et ça mérite de se poser ce genre de questions. Ici, comme je vous le disais, c'est un investissement locatif. Et un des moyens d'augmenter de, la, la résidence, enfin, l'investissement locatif, le rendement dans une grande ville où le prix est cher, vous en doutez, au pied d'une université, eh bien, c'est d'augmenter la valeur locative, notamment quand une pièce. Cette chambre dont je sors à instant, elle n'existait pas. En fait, c'était une grande, une grande pièce de vie ici, unique. Et donc, il a suffi de monter la cloison, puisqu'on retrouve une fenêtre de l'autre côté, pour que ce soit une vraie chambre, et puis plus de 9 mètres carrés. Donc, une simple cloison comme celle-ci peut vous créer une troisième chambre pour faire une colocation à trois personnes, en l'occurrence, trois étudiants, vous en doutez, puisque même l'étudiant le moins euh, énergique va pouvoir se rendre à l'université en traversant la rue, et comme ça, arriver à l'amphithéâtre à l'heure, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à prendre une feuille de papier à écrire ces éléments, marché haussier, marché baissier, est-ce que, est que je risque de, de, de, de vivre quelque chose, une naissance, quelque chose, des enfants qui quittent le, le foyer prochainement, qui va dessiner une, une orientation stratégique pour cette question qui n'est pas simple à répondre. Si besoin, vous avez aussi mon coaching, je vais vous le présenter dans les, dans, dans les commentaires ci-dessous, et puis une prestation de chasseur d'appartement, si vous souhaitez du clé en main dans une ville comme Lyon. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples d'appartements comme ça qui ont été transformés, dont le rendement a été optimisé pour, euh, voilà, pour euh, bah, tendre vers l'autofinancement ou autofinancer dans le meilleur des cas. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions sur ce sujet, bah, -le, posons-les dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre ou de vous donner juste mon point de vue. A très bientôt.